dernière prise pour les conditions d'éligibilité. Bonjour et bienvenue à tous dans cette rubrique Le saviez-vous Cette rubrique a pour but de vous proposer de très courtes vidéos informatives au sujet du CRPE et du métier de professeur des écoles. Je suis Alexandra, membre de l'équipe pédagogique Fort Prof et c'est moi qui vais animer cette rubrique. Le sujet du jour sera les conditions d'éligibilité au concours. Le saviez-vous, il existe six concours pouvant être organisés pour des profils différents. Je vous en dis plus. Tout d'abord, nous avons le CRPE externe. Le CRPE externe concerne les personnes qui sont inscrites en Master 2, les personnes ayant un diplôme de Master 2 ou équivalent, les parents de trois enfants ou plus et les sportifs de haut niveau. Ensuite, nous avons le CRPE externe spécial. Le CRPE externe spécial s'adresse aux mêmes personnes que le CRPE externe, mais sa particularité est d'avoir deux épreuves supplémentaires portant chacune sur une langue régionale. Ensuite, nous avons le troisième CRPE qui s'adresse aux personnes pouvant justifier d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé sans condition de diplôme. Ensuite, nous avons le second CRPE interne, qui s'adresse aux personnes ayant déjà travaillé dans la fonction publique et pouvant justifier d'au moins 3 années d'expérience dans un secteur public et qui détiennent une licence ou une équivalence. Ensuite, nous avons le second CRPE interne spécial qui s'adresse aux mêmes personnes que le second CRPE interne, mais sa particularité est d'avoir deux épreuves supplémentaires portant chacune sur une langue régionale. Et pour finir, nous avons le premier CRPE interne qui s'adresse aux instituteurs titulaires pouvant justifier de trois années de service effectif. Voilà, vous savez tout. Mais petite précision, pour vous présenter au concours, vous devez répondre au moins à un des critères qui vient d'être cité. Pour plus de contenu informatif sur le concours et sur le métier de professeur des écoles, je vous propose de nous retrouver sur Facebook, Instagram et notre site web FortProf. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt